Bonjour les amis, bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end, donc le week-end du 17 et 18 décembre 2022, Noël approche à grands pas. Alors, euh, on va regarder sous deux choix, bien évidemment pour euh, augmenter les possibilités de connexion avec votre, votre propre vie. Sachez que plus il y a de choix, plus il y a de connexions particulières puisque vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, donc vous êtes tous plus ou moins différents. Donc ce qui veut dire que les énergies ne seront pas toutes les mêmes pour une seule et même catégorie de personnes. Donc c'est pour ça que je m'amuse à faire des choix parce que je pense que l'instinct devine. À, à travers le choix, ce qui lui correspond et ce qui va arriver. Sachez aussi que les énergies ont tendance à ne pas arriver le jour même, elles peuvent être décalées dans le temps. En tout cas, je demande la rapidité du temps, c'est-à-dire ce qui arrive dans les prochains jours et notamment sur le week-end. Alors, on a le printemps, pour faire votre choix, vous pouvez choisir, choisir cette petite fille ici qui s'amuse et qui est d'ailleurs vivement le printemps, <rire> j'ai envie de vous dire, ce qui fait froid <rire> Hein, ça fait. Euh, alors, il y a une période d'éveil avec ce printemps, de projet et de renouveau. Et la deuxième carte, c'est de rêver. Et on a une période d'imagination, de se poser des questions et de temps calme, de temps serein. Bien évidemment, comme vous voyez sur la carte, c'est un peu flou, voilà. Cette jeune femme rêve. Ok Allez on regarde ce qui se passe alors je crois qu'il y a euh, quelque chose qui va arriver important ce week-end à vos pronostics parce que moi j'ai un... Ah, un écran là avec euh, vous savez le euh, avec toutes les pubs de ce qui se passe et puis bien évidemment je vois le foot et pour moi bah, c'est la france qui va gagner hein, je suis pas chauvine <rire> du tout mais euh, même malgré malgré la puissance, entre guillemets, de l'Argentine, je dis que la France, elle va gagner. 2 contre 1, 3 contre 2 ou 3 contre 1, je sais pas, on verra. En fait, je m'en fiche, mais euh, en tout cas, je dis que la France va gagner. Allez, c'est un petit euh, c'est un petit pari comme ça entre nous. Ah, maman, tant pis si je me trompe, hein, c'est pas grave. Euh, ok, alors le printemps, quel est le message pour ce week-end pour certains d'entre vous Regardez, rainbow, butterfly, wow, happiness, le thème de la joie et du repos, oh, ça correspond pas mal au week-end. Et on a un changement, regardez, il y a un changement dans votre vie avec la lune. Donc il y a la plus grande par, euh, partie difficile et derrière vous. Hein, dans, la, dans, dans, dans votre situation, elle, est, elle se trouve derrière vous. Ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant, c'est déjà le plus gros, on va dire. Le reste arrive bien plus léger. On a justement encore la notion de changement pour le mieux. Deux changements énormes. Un changement pour le mieux. Ah, en dessous, il y a un homme, un homme juste. Et on a le thème de la joie, donc vous avez certainement passé du bon temps parce que c'est un thème. Euh, et du repos aussi, reposez-vous, prenez euh, un moment pour vous, physiquement, mentalement, déconnectez-vous du monde extérieur... Euh, de la télé, des informations qui vous stressent et prenez du temps parce qu'un changement est en train d'arriver pour vous, vous allez passer de l'ombre à la lumière, ça me fait penser à ça et en plus on a le thème du printemps, du renouveau Allez, autre message pour le tas numéro 1, ça se présente déjà pas mal et on insiste sur le changement Vous allez tourner une page de tristesse ou de difficultés, de conflits, et vous reposer et vous tranquilliser. Donc chouette, c'est vraiment chouette. La situation elle est derrière vous, elle est presque finie en fait. Voilà. Ce qui était le plus dur est en train de se terminer. OK Allez, on y va. 1 2 3, regardez, 1 2 3 été. J'ai l'impression effectivement de vous allez passer un été la pinesse, <rire> la joie, l'éclaircissement, euh, le soleil qui arrive pendant ces quelques jours qui sont là. Donc, dans les trois prochains jours, maximum peut-être, euh, un, deux, trois, après, ça peut être un peu plus, euh, l'été arrive. Donc, la joie, le printemps, le début, le... Ouais, il y a un oiseau qui passe. Oh, elle revient. Oh, C'est magnifique. C'est dommage que je ne puisse pas filmer, là. <rire> Ah, oh, mon Dieu! Alors, message. Pour le tas numéro un, début, justement, projet, on a été déçu, triste. Ah, au niveau de l'argent, apparemment. Il y a une signature qui va se faire un accord. Oui, oh, bien, regardez. Et ça va, oui, vous allez avoir un choix à faire concernant de l'argent et une progression positive. Mais c'est tout à fait en accord finalement, parce qu'on commence avec le début d'un projet professionnel ou matériel qui euh, vous êtes dans une relation qui débute. Voilà par exemple. Vous avez justement cette notion de projet. Ah ben oui, printemps, c'était les projets vous avez du mal au niveau financier, où vous avez euh, des déceptions, vous n'arrivez pas peut-être à joindre les deux bouts, où il y a des difficultés qui se met en, mettent en travers. Et puis là, j'ai une signature, donc j'ai un accord qui arrive avec ce projet, où vous allez peut-être même vous associer à quelqu'un, ou quelqu'un va vous proposer quelque chose. Et oui, il va faudra faire un choix ici, entre deux, et ça vous, va vous faire grimper, ça va vous faire progresser. Il faudra toutefois y aller moulot. Hein, C'est-à-dire que là, l'escargot, c'est qui va piano, va sano et va lontano. Ce n'est pas de précipitation. Il faut faire les choses. Ça ne peut pas venir tout de suite. Vous voyez, ce n'est pas demain que vous allez avoir la célébrité, que ce projet va réussir. Il faut le mettre en place. Il faut y mettre des graines, les planter, euh, sous-peser sous les situations et tout ça. Et peut-être qu'il euh, y a quelqu'un ici qui va venir vous réconforter, vous conforter dans un, une évolution ici certaine. Parce qu'il y a un choix. Il va y avoir un choix. Oui, certainement que c'est compliqué, ça l'a ça été. C'est peut-être d'ailleurs cette notion que c'est derrière vous. Le plus gros, les plus grosses parties difficiles de votre situation sont derrière, mais que le changement arrive et ça va vers la joie et le repos peut-être même de votre âme, parce qu'il va être un peu soulagé. <rire> Hein, on respire hein, un bon coup, on se dit, ouf, ça y est, la solution arrive. Oui, il y a une signature, oui, ça a été difficile, mais oui, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre concernant un investissement financier, matériel, concernant de l'argent, de l'euro, euh, concernant euh, un choix peut-être aussi de cadeaux euh, préféré, peut-être le, le moins cher, enfin, faire. Mais moi, je pense que c'est plutôt par rapport à une situation qui progresse depuis quelques temps, Hein, qui, a, qui naît et qui progresse petit à petit, que ça n'a pas été facile sur le plan financier et que là, oui, il y a une proposition qui va se faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez retrouver dans les jours suivants euh, la joie, la, le, le bonheur, le soleil, voilà, l'optimisme et, et tout. et tout La joie, ouais. l'été, la joie, c'est exactement ça. Hein. Alors, euh, sur le domaine, euh, attendez, qu'est-ce que je fais c'est tout ce que je fais je passe au domaine sentimental de suite alors le domaine sentimental tas numéro un printemps un renouveau un renouveau un changement pour le mieux un changement de votre vie des changements même peuvent arriver parce que je vois changes <rire> Take. Alors, prendre des vacances physiquement et mentalement, vous déconnecter. En plus, je crois que c'est les vacances. Mais oui, c'est les vacances, je suis bête. Mais oui, c'est les vacances ce week-end. Il y en a qui vont passer des bonnes vacances, hein, vraiment. Hein. S'ils en ont, bien évidemment. Au minimum, un bon week-end. Oh, oh <rire> Alors, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser au tirage que j'ai fait hier sur le domaine sentimental. Euh, qui me parlait d'effectivement de, de difficultés avec, la, le, je crois que c'était un des deux, le premier le premier tirage, où il y avait une notion de sexe, de chaos, euh, et que ça ne pouvait pas durer comme ça, et que ça devait changer, évoluer, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, soit par l'intermédiaire du changement de comportement de votre autre. Euh, et puis aussi de vous, bien évidemment, parce que voilà, tant que vous dites oui, euh, bah, tout va bien, mais tant que vous dites non, bah, peut-être que là, on se rend compte de ce qu'on perd. Alors là, il y a la sensualité, et euh, alors c'est peut-être une relation qui n'a pas duré, qui était juste euh, euh, bah, très sensuelle, très sexuelle, voilà, où il y a beaucoup de physique, euh, ou alors c'est que. Euh, vous êtes en pause, vous êtes en pause dans une relation un peu sensuelle, sexuelle, ou alors il n'y a pas euh, du tout, il n'y a rien, vous êtes en pause et que vous devez mettre du piment. Si par exemple c'est trop calme dans votre vie sentimentale, peut-être que vous devez euh, mettre des, petits, euh, des petites surprises, euh, remettre du beau moqueur à l'autre, redonner envie à l'autre. C'est tout dépend si vous êtes vraiment célibataire, c'est morne. Préparez-vous, mettez du parfum, faites-vous belle. Euh, essayez de, de, de quand même de relever un peu la tendance du terne. Et pareil dans votre couple, si c'est terne, mettez un petit peu de, de choses comme ça, euh, du peps. Alors ce week-end, on va faire un tirage. Euh, quelle sorte de tirage Je fais un tirage en croix. C'est simple, au moins on voit ce qui se passe. Le positif, le négatif, ce qui vient en contre. Ce qui vient en contre ou en aide, ce qui arrive. Donc, le positif, Oh, c'est bien ça, c'est la tendresse. On retrouve de, une sincérité, un soutien, beaucoup de tendresse, un ami, un amant, quelqu'un qui partage beaucoup de choses, qui a besoin de, ce, de tendresse, de câlins. On a de la douceur. Ah ben voilà, la surprise <rire> euh, Bon, on a, une, on a une séparation, donc on n'est peut-être pas l'un avec l'autre, on est peut-être séparés, justement, mais on a le soutien de nos amis, de notre, euh, notre meilleur ami, euh, où on, quand on se voit, on est très, très câlin, très affectueux. Waouh on a la promesse d'une attirance mutuelle. Alors, il y a quelque chose qui va se dégager ici pour ceux qui sont inquiets sur une, une, une séparation. On me parle d'une promesse d'une attirance mutuelle. Si vous doutez de la personne, ça confirme qu'elle a peut-être envie d'aller plus loin, justement. On retrouve l'énergie de d'hier dans le message, qu'il a envie de passer un, un chapitre, peut-être même d'amitié, deuxième tirage, d'amitié amoureuse de sincérité, justement, et d'aller vers quelque chose où on suit son cœur, on est attiré irrémédiablement l'un par l'autre, c'est une évidence. C'est voilà, comme ça, c'est deux aimants. Mais que pour le coup, il va falloir changer les choses parce qu'il va falloir s'investir hein, avec la bague. Soit il va falloir faire un cadeau d'investissement, c'est-à-dire montrer son intérêt envers l'autre, vu que c'est Noël, c'est pas mal. Et puis après, passer euh, le cran supérieur de euh, « j'attire mon autre parce que je suis attirée par elle ou par lui ». Sincèrement, moi je vois quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui s'est séparé, euh, où il y a une séparation alors que vous étiez ami-amant, Hein, ami amant et que là il va falloir vraiment passer l'étape supérieure bientôt il y a une énergie de promesse donc peut-être que vous allez vous ressentir euh, protégé comme euh, une évidence comme quoi vous êtes vraiment attiré l'un par l'autre voilà ok on passe au deuxième choix je vous souhaite sur ce un très bon week-end et des très belles vacances aussi si vous êtes en vacances moi je ne suis pas encore je ne suis qu'à moitié. Oh là là. Bon. Alors, on va passer au deuxième tas. Euh, donc, on est sur 13-23. Ok, Daydream, ceux qui ont choisi le deuxième tas. On regarde quel est, euh, quels sont les messages sur le week-end. Il y a un mois qui ressort là, janvier. Ah ah <rire> Le mois de janvier est important ou sera important bien évidemment. Il faut mettre ça dans... Ah, ça coince. Euh, il faut mettre ça de côté. Peut-être que le mois de janvier aura un point important dans votre vie. Et puis, en plus, c'est la nouvelle année. Donc, 2023, en espérant qu'elle soit moins catastrophique que la 2022. Ça, c'est pas sûr, mais bon. Avec les problèmes d'électricité... Voilà, on se court. Alors, le temps numéro 2, on va regarder imagination. Alors, quel est le message Ah oui, ça se passe un peu moins bien. 3, 4, sonne position. Ok. Alors, une énergie un peu difficile parce que déjà, je vais sous-dessous du paquet. Des forces qui peuvent être contre vous. Des forces qui sont au-delà de votre contrôle ou des forces de quelqu'un, euh, quelqu'un qui ne veut pas euh, vous voir euh, aboutir, euh, heureux, ou je ne sais quoi, ou ce sont des forces astrales, tout simplement, qui sont au-dessus de vous, qui sont contraires à vous. Parce que là, j'ai quand même une personne qui essaye de vous faire que, faire quelque chose contre votre gré. Donc, attention à toute situation où les gens vont essayer de vous la mettre à l'envers pour vous faire faire quelque chose à leur place ou pour vous faire faire du tort vous créer du tort donc attention ça pourrait être une femme ici ça pourrait être à hein, moins que ce soit vous la femme mais on, on a une relation ouais, elle regarde hein. donc ça peut être une femme ici qui essaye de vous faire faire quelque chose et que vous n'allez pas le vouloir et il faudra dire stop, on a une position quand même, oh, une position d'autorité. Donc, est-ce que c'est cette femme Est-ce que c'est une patronne Est-ce que c'est quelqu'un de supérieur ou qui se croit supérieur à vous Ou alors, vous allez devoir prendre, à mon avis, par rapport à cette situation qu'on essaye de vous faire faire, il va falloir avoir un, un, un caractère autoritaire. Justement, vous êtes le maître de votre vie et vous ne dis. On ne décide pas à votre place. On décide, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, dites non tout simplement ou donnez une information comme quoi... Euh, alors, j'ai la notion de rechercher de l'information qui vous aidera. Alors, avant de dire oui ou non à une personne qui vous demande de l'aide ou vous demande un service, euh, regardez bien si cette personne ne peut pas le, le faire elle-même. OK euh, Regardez bien les petits détails l'information qui arrive parce que c'est peut-être quelqu'un qui se croit supérieur à vous et si c'est pas ça ça veut dire que vous devez prendre en main votre situation afin de chercher euh, l'information qui vous aidera peut-être à vous débarrasser de cette force de cette contrainte ok voilà je pense que vous avez compris en fait euh, déjà l'information en gros Eh oui, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose contre votre gré et c'est peut-être pas bon. Parce que la personne se croit supérieure. Ouais. Moi, j'ai l'impression. Ou alors, elle est supérieure à vous vraiment euh, euh, dans, dans, dans la société. Mais. Euh, hmm. Moi, je vous dis, ne, ne dites pas oui, ne dites pas non tout de suite et recherchez les, euh, les solutions avant. Euh, par exemple, oh, bah, tiens, tu pourras aller sur Internet à la place de me demander hein, tu trouveras toi-même. <rire> ok. Allez, on y va. Pour le deuxième message. Alors, on a la consultante regardez encore. Et on a le VRP le commerce, le voyage, le déplacement. Est-ce que vous allez devoir vous déplacer Ou alors c'est votre travail qui est important ah, Tiens, on retrouve l'énergie du, euh, de du pleur, des pleurs. Oh, deuxième. Vous êtes aveuglé par quelque chose qui vous fait du mal Oh, encore l'argent, mais c'est fou ça. À la même place que le premier. On me dit que vous êtes peut-être dans... Vous ne voyez pas clairement un comportement. Vous ne voulez pas regarder la réalité, la triste réalité. C'est-à-dire que, par exemple, vous manquez d'argent, que l'argent ne rentre pas, vous êtes déçu, ou que votre tristesse provoque des problèmes aussi euh, financiers. Alors, on a le retour. Oh, oh, encore un choix, bah, décidément, <rire> un choix d'un homme. Il y a quelqu'un ici qui va revenir. Et on a encore le déplacement la sortie rapide alors vous avez été déçu par une personne <rire> vous avez été déçu par quelqu'un vous n'avez pas vu vous n'avez pas tout su tout voulu voir honnêtement oui. euh, et là j'ai un homme qui a soit euh, qui est riche soit qui a beaucoup d'argent entre guillemets beaucoup de, de ressources euh, on voit quelqu'un d'alger, on voit quelqu'un normalement de clairvoyant, de lucide, de protecteur. Et il y a un retour ici. Euh... Alors, est-ce qu'il y a un retour de cette personne et vous allez devoir faire un choix avec lui pour partir avec lui ou pour aller avec lui parce qu'il y a quand même une notion de déplacement, de voyage et de sortie rapide euh, c'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est longtemps, si c'est lui, qui s'est longtemps aveuglé par rapport à son argent, à sa stabilité, qui a manifesté beaucoup de peur et que du coup, ça l'a embourbé dans une situation d'instabilité ou de stagnation. Et que la, la personne va revenir de plus belle pour vous proposer quelque chose ici, une sortie. Euh, il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas, il y a un choix qui va se présenter suite à ce retour et cette personne, est-ce qu'elle va, de vous allez devoir choisir si oui ou non, vous l'acceptez dans votre vie. C'est peut-être elle qui est passée par des difficultés financières et matérielles. C'est peut-être elle qui s'est aveuglée hein, euh, et qui a eu un chagrin énorme et que du coup, ben, elle a un peu ressassé le truc et que ça n'a pas beaucoup avancé. Mais j'ai un retour après un chagrin. Bon, il faudra faire attention évidemment que cette personne ne soit pas encore dans son chagrin et ne veuille pas se consoler. Et revenir comme ça comme si de rien n'était donc chercher l'information à chaque fois hein. ok allez on continue sur le euh, sentimental ta numéro 2 ta numéro 2 ceux qui ont choisi l'imagination cas numéro 2 pour euh, le week-end 17 et 18 décembre encore mais c'est pas vrai <rire> c'est pas, pas vrai oh, mais c'est la même coupe que le premier <rire> c'est pas possible et j'aurais voulu faire exprès c'était pas possible j'ai la même coupe que le premier pourtant j'ai mélangé je comprends pas donc, regardez le premier, premier tas comme ça, ça m'évitera de répéter. Non, mais alors, soit c'est une relation qui n'a pas duré, qu'une qui était un petit peu plus sensuelle, sexuelle, euh, surtout sur le physique, hein, l'attraction. La, soit que euh, si vous êtes seul, par exemple, ou que ça fait longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de peps dans votre relation, mettez un peu de peps, parce que là, ça ne va pas durer comme ça. Ou alors, c'est une relation qui est vraiment, depuis, depuis toujours, qui est basée euh, sur le physique. Ah, c'est drôle, ça. Je suis une magicienne. <rire> c'est ça. Allez, j'espère que ça ne va pas être le même message, parce qu'on est mal. Moi qui veux faire la différence entre les deux tas, c'est là que ça me répète la même chose. <rire> alors, non, ça va, <rire> souplesse. Concrétisation, oh rencontre, ouh, mais ben c'est encore mieux. <rire> Alors, vous avez fait preuve d'adaptation. Si ça n'est pas le cas, c'est un conseil de vous adapter aux situations, aux personnes à la relation euh, voilà la, largesse d'esprit hein, de ne pas juger de ne pas critiquer d'être honnête de vous dire ok je me mets à sa place je ne ferai j'aimerais pas qu'on me voilà qu'on me fasse endurer la même chose euh, voilà esprit large souplesse adaptation flexibilité on peut dire vous allez danser vous êtes en train d'attendre ou d'être souple dans cette relation pourquoi parce que cette personne n'arrive pas peut-être à concrétiser mais ça n'est qu'une histoire de temps de rencontre de de destin puisqu'on voit qu'il y a une rencontre en tête à tête alors si vous êtes célibataire ça veut dire que justement peut-être que ça fait un petit moment que vous étiez dans des relations un petit peu sexuelles ou pas sérieuses. et là vous vous adaptez à la situation pour concrétiser vraiment une relation vous allez attendre le bon et le bon va s'engager <rire> il y a une notion d'engagement ici d'une rencontre qui en étant dans l'ouverture d'esprit la compréhension va vous permettre de concrétiser une relation sur le long terme. Et adios, adios amigos, ceux qui veulent, voilà, ça ne dure pas les relations physiques. C'est un peu le message que je ressens. Pour le coup, ça, ça peut être derrière vous. Terminez les relations euh, comme ça, un coup d'un soir, ou euh, voilà, qui ne comptent pas, qui ne font pas des projets. Mais vous savez vous adapter, si c'est... Comme je vous dis, si ça n'est pas le cas, faites-le parce que c'est comme ça que vous pourrez avoir un tête à tête, -tête avec l'autre pour construire une relation dans le temps. Voilà mes amis, voilà, prenez patience, les choses arrivent en temps et en heure. La concrétisation n'a peut-être pas eu lieu mais elle va bientôt avoir lieu. En fait, c'est ce qu'on vous dit, vous allez vous engager avec quelqu'un, vous allez vous engager aussi envers vous-même si vous êtes célibataire pour attirer ce genre de relation qui se concrétise dans la matière avec ben, tout ce que ça implique, relation de, de couple, d'investissement, par exemple, voilà, de, de vivre ensemble, de faire des projets ensemble, etc. Et même peut-être de mariage puisqu'on a l'engagement. Je vous fais de gros bisous, passez un bon, bon week-end, euh, voilà, et euh, buvez bien du vin chaud. <rire> je dis ça parce que je risque d'en boire. <rire> Allez, je vous fais de gros, gros bisous. Bye, bye, prenez soin de vous.